bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette minute insoumise je suis guillaume l'anneau j'ai 45 ans je suis candidat remplaçant sur la liste on est là sur le canton d'Ancenis-Saint-Géréon notre projet pour la Loire-Atlantique c'est une société de l'entraide où on ne laisse de côté ni les personnes âgées ni les personnes handicapées pour cela nous créerons un service public de l'aide à domicile qui changera vraiment les choses pour les bénéficiaires et pour ceux et celles qui en prennent soin avec des rémunérations correctes, en tenant compte des déplacements dans le temps de travail et en mettant en place une garde de nuit efficace, nous renforcerons ces métiers du lien qui sont en souffrance aujourd'hui et tout le monde y gagnera. Trop souvent, les personnes âgées sont laissées seules face au vide de l'ordinateur pour des actes administratifs toujours plus dématérialisés auxquels personne ne les a préparés. Nous mettrons en place une assistance qui aidera ceux et celles qui n'ont pas accès aux outils numériques ou n'en ont pas la maîtrise. Pour maintenir autant que possible les bénéficiaires auprès de leurs proches, nous développerons l'accueil familial pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Pour ces dernières, nous prenons un engagement fort. Nous doterons les MDPH en moyens humains et matériels suffisants pour assurer des délais d'instruction et de décision acceptables. Un mois maximum pour une première demande, 15 jours maximum pour une révision de situation. Pour améliorer l'accessibilité, nous travaillerons avec l'UDAP, le CAUE et les collectivités afin de définir un plan départemental de mise en accessibilité des bâtiments et services publics. L'objectif, améliorer l'accessibilité à égalité sur tout le département. Pour le logement des personnes en situation de handicap, nous améliorerons les projets de construction de logements sociaux en prévoyant des logements adaptés pour des familles entières. Pour les enfants en situation de handicap, nous voterons le financement du salaire des AESH pendant les congés d'été nous proposerons aux AESH d'accompagner les enfants pendant une partie de leurs activités des congés scolaires. De cette façon, les AESH auront des carrières complètes et les enfants porteurs de handicap auront des vacances aidées. Enfin, nous installerons un soutien financier aux collectivités pour rémunérer des personnels qualifiés et formés pour l'accompagnement périscolaire des enfants en situation de handicap. Si vous souhaitez formuler une proposition supplémentaire en faveur des personnes âgées ou handicapées, vous pouvez le faire sur notre plateforme collaborative Framavox, accessible à cette adresse. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre liste et nos propositions, rendez-vous sur notre site pi-ansony.fi, rubrique On est là. À bientôt pour une nouvelle Minute Insoumise.